Patron. Ici, à il y a les gens qui fort et à ceux qui mettent fort. Et il y a ceux qui ont la rage de mettre tout ça dans un sens. Ceux qui caressent les bites et mettent le stylo ja qui fait fort. Dans mon quad on assume, on adore les waveform. Les gars c'est tu les tox, Ton marabout n'a rien dit encore. Si tu tombes, on ça moque Vrai. Mmh. Comme ça au rendez-vous, si un temps mon saboteur tout au carrefour Tu n'as pas mon style, non, et non pas moi les marabouts Quand on qu'est mon chopeyamo, on, on doit ta la talacou Quand on qu'est mon chopeyamo, on, on doit ta la talacou Quand on qu'est mon chopeyamo, on, chopper, amou, on ta la talacou Quand on qu'est mon chopeyamo, on, on doit ta la talacou on nous la talagou, Mais un son qui a un bombé dans la bière On a marre de la condition actuelle Où tu veux ou tu ne veux pas à merde. Gardons-nous un casier de pierre, on veut faire la fin et go comme ça au rendez-vous Si y'a un temps mon sa ou au carrefour Tu ai mon style, non, et non pas moi les marabouts Quand on qu'est mon chop et y mon Andoula Talakou Quand on qu'est mon chop et y mon Andoula Talakou Quand on qu'est mon chop et y mon Andoula Talakou Quand on qu'est mon chop et y Andoula Talakou Yeah Andoula Talakou Boum boum, tchaka boum, foum, flow, nordy live Boum, djoum, djoum, mongon, djalon, go, woum, anapi Repreconnaissant, oh, sanguambo San, San, wa amok, technique de rap Raison de plus pour que sur le mic ça se gappe Tonton Bouddor, chancra, mixé on fonce, en fonce c'est là-bas Faux feeling dans le rap, au moins se déplace Lyricale, sale feeling, une sale langue de glace You know the name, hein, hein, hein, et c'est Koro Vaut comme ça on en rendez-vous si a un temps ça bolle tout au carreau fou. Tu style style, non, pas moi les marabouts. Quand on mon chope, mon la on mon la talacou. on mon chope, la on mon chope, la Yeah, on la Yeah, on a la nous, comme on my